Alors, je vous réexplique rapidement comment remplir votre tableau Excel. Je vous rappelle que vous aviez mesuré plusieurs choses. Vous aviez mesuré, par exemple, on va dire que votre chrono, il n'était pas exactement ici, mais il était ici. Vous avez mesuré une distance ici, qu'on a appelée la distance au point A, et on peut calculer du coup aussi la distance au point B, qui serait cette distance-là, une distance au point B. Hein, donc on a deux distances. Il y avait deux chronos. Le chrono... Du, de celui du binôme qui était au milieu, je vous rappelle que ce chronomètre, il a mesuré le temps réel qui s'est passé entre les deux claps, parce que le son a mis un peu de temps à arriver pour déclencher le chrono, mais il a mis exactement le même temps pour venir arrêter le chrono. Donc au final, ce chronomètre a bien mesuré l'intervalle de temps entre les deux claps. Alors que ce chronomètre-là, il s'est déclenché avec un retard qui est lié au temps que le son a mis à parcourir à la distance d'air, mais au lieu de s'arrêter avec un retard équivalent, il s'est arrêté avec un retard beaucoup plus important qui est lié à toute la distance db qu'il a fallu pour que le son vienne déclencher Firefox. Donc si vous calculez la différence entre ce temps-là, enfin, entre ces, la différence entre ces distances, qui va vous permettre de calculer une différence de temps, la différence entre ces distances, ça va être euh, donc db moins dA, alors attention, db moins dA, c'est si votre chronomètre était plus proche du point A, si vous aviez le cas de figure où euh, votre chronomètre était, euh, je le fais en vert ici, par ici, hein, vous, ce qui va vous intéresser, le son c'est le dA qui va arriver avec un peu plus de retard, ça serait dA moins dB. Peu importe, au niveau du sens, au final, vous calculez une vitesse, vous savez bien qu'il va falloir que ça soit positif, donc il faut s'assurer que c'est de prendre la, la valeur positive de ces deux chiffres pour votre calcul. Donc, euh, dA moins dB, c'est des valeurs que vous avez mesurées en classe. Vous avez mesuré au moins l'une des deux. Par exemple, vous avez dit, OK, moi, je suis à 60 cm de mon chrono. Et vous savez que la distance totale pour nous dans notre TP, c'était 9,64 m. Ça, c'était d, 9,64. Donc, si vous avez 60 cm ici, ça veut dire que dB valait 9,64 Moins 0,60, c'est-à-dire 9,04 mètres. Ça, c'était votre calcul de distance. Donc, quand vous allez retourner dans le tableau Excel, vous scannez le QR code qui est dans le document, euh, ici, vous allez avoir un écart de distance à mettre. Alors là, j'ai commencé à mettre des valeurs, bon, par exemple, 8,43. Dans l'exemple que je vous ai donné ici, c'était 9,04. On va dire que là, c'est un autre binôme qui a placé, qui a placé ses... Euh, son iPad, à un autre endroit, ils ont mesuré 8,43 mètres. Ça, c'est l'écart de distance entre euh, la distance la plus courte, la distance la distance plus longue moins la distance la plus courte euh, pour l'iPad qui n'était pas au milieu. Et ensuite, vous allez placer vos deux chronos. Alors, tous les chronos 1, ici, qu'on voit toute cette colonne-là, c'est les chronos, justement, de mon iPad euh, qui n'est pas au milieu. Et chrono 2, ça va être l'iPad du milieu. Et vous allez mettre toutes vos valeurs de chrono. Souvenez-vous, vous euh, il peut y avoir des mesures qui n'ont pas fonctionné. Donc dans ces cas-là, vous ne faites pas le calcul pour ces, pour ces lignes-là. Si ça n'a pas fonctionné soit sur le 1, soit sur le 2, il faut oublier la ligne. Euh, voilà, si par exemple ici, on avait... Hop, je vais mettre une autre valeur, 3.567, mais je n'ai pas la deuxième mesure. Et qu'ici, j'avais euh, 8, 9, euh, 6, 7, 8 mais que j'ai pas la deuxième mesure, bah ben ces deux lignes là, je vais rien pouvoir en faire. C'est pas très grave, on en a fait suffisamment normalement pour en avoir des exploitables. Donc ça, c'est nos deux chronos. Si on connaît la distance, euh, l'écart de distance, ce qui nous intéresse, c'est l'écart de temps, parce que si vous connaissez l'écart de distance et l'écart de temps, vous pouvez calculer la vitesse. On sait que la vitesse c'est la distance divisée par le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance. Donc, on connaît de distance. On va faire la différence de 1,376 moins 1,345 pour obtenir le résultat. Une petite parenthèse avant de rentrer là-dessus. Euh, moi, ici, mon séparateur de virgule, c'est des points. Vous, c'est plutôt des décimales, normalement, sur vos iPads. Peu importe utilisez le bon séparateur pour que ça fonctionne si euh, il faut mettre la virgule parce que sinon vous allez avoir des millisecondes et vous n'allez pas calculer des vitesses en mètres par seconde si vous avez des problèmes de décimales vous cliquez ici sur quand vous êtes dans accueil et sur format de nombre vous pouvez ajouter ou enlever des nombres de décimales donc gardez bien trois décimales après la seconde la virgule c'était voilà, la précision de fifox Ensuite, pour calculer votre écart, vous n'allez pas prendre votre calculatrice et faire le calcul. Vous allez directement dans Excel, insérer une formule. Pour insérer une formule, vous allez taper égal. Dès qu'une case commence par le caractère égal, Excel sait qu'il doit calculer une formule. Et ensuite, vous allez tout simplement toucher euh, les cases que vous voulez utiliser. Par exemple, j'ai utilisé Chrono 1, donc automatiquement, il remplace par B7. Vous auriez pu taper directement B7 ici tout en haut euh, je vais le faire pour la deuxième partie ça revient au même, c'est à dire le contenu de la case B7 okay, qui est 1,376 moins, parce qu'on veut faire la différence le contenu de la deuxième case, alors je pourrais tout simplement cliquer dessus mais je peux aussi taper euh, c, C4 et automatiquement vous voyez il me l'a mis, euh, mis en surbrillance en rouge euh, parce que c'est la case où il y a l'écart de distance voilà si je fais entrer automatiquement, il m'a calculé la valeur qu'on a ici. Alors, euh, pourquoi j'ai pris C4 Je vous dis n'importe quoi. On fait la différence des chronos. Euh, c'est pas du tout ça que je veux calculer. Ce pas C4, c'est la case qui est à côté, dans chrono 2. On a l'intersection de la colonne C et de la colonne 7. C'est C7, pas C4. C7, alors si je mets... Ouais, il ne tient pas compte des majuscules. Même avec des minuscules, ça a marché quand même. B7 C7. Okay. Donc ça, c'est le calcul automatique de mon écart. Ensuite, vous allez pouvoir maintenant calculer cette vitesse. Vous connaissez la distance, la distance, c'est ça. Vous connaissez le temps, c'est ça. Vous allez faire une nouvelle formule, vous dites, ok, c'est une formule, je mets un signe égal, je prends ma distance, je la divise avec mon signe divisé par le temps, je touche la case D7, il met D7 à la place, et automatiquement... Ça m'a calculé ma vitesse du son. Pour, cet euh, pour cette expérience, j'ai une vitesse calculée, du, pour ces premiers claps, en fait, j'ai une vitesse du son calculée de 271,9 mètres par seconde. Ce qui n'est pas si mal parce qu'on euh, voilà, était dans la salle de classe, on n'a pas des distances énormes. Euh, avec le matériel qu'on avait, tout simplement d'utiliser le, le, le capteur de votre iPad, on est quand même arrivé à l'ordre de grandeur. Je vous rappelle que le son, c'est 340, 340 mètres par seconde. Alors, ce n'est pas fini pour Excel. Il faudrait faire le calcul pour les cases suivantes. Alors, vous pouvez recopier toutes les formules, mais c'est un petit peu fastidieux. Il y a une astuce qui consiste à automatiquement... Hein, je vous montre, je vais le faire d'abord sur les, sur les 40 secondes. Vous touchez la case et dans le menu, vous avez un mode remplissage. En anglais, Ça sera « fill ». Si vous cliquez là-dessus, automatiquement, ça devient des petits carrés. Vous pouvez prendre le petit carré, hein, les, coins de, les coins de votre... Là, c'était des ronds. Si vous cliquez sur remplissage, ça devient des carrés. Et ce petit carré, vous pouvez le tirer comme ça. Et là, par exemple, je vais le tirer pour les trois mesures qui ont marché ici. Moi, bon, J'aurais pu toutes les prendre et puis après effacer celles que je ne voulais pas parce que les mesures n'avaient pas fonctionné. Et on voit qu'automatiquement, euh, il m'a recopié les formules. Mais attention, il ne m'a pas mis B7-C7 partout. La ligne suivante, comme c'était une ligne plus bas, il a fait du B8-C8, ce que vous pouvez voir tout en haut, B8-C8, et ensuite B9-C9. Voilà, on, peut, on pourrait faire la même chose ici, mais on va avoir le problème suivant. Je fais mon remplissage, je tire mes formules, ah, qu'est-ce qui se passe là On a un problème de calcul. Ben oui, parce que mon C4-D7, quand je l'ai tiré, il l'a transformé en C5-D8. Et autant je voulais utiliser D8, qui était mon écart que j'ai calculé là, autant par contre, ma distance, c'est toujours la case C4 pas Ça devient pas la case C5, la case C6, etc. C'est toujours ma case C4. Donc il y a une astuce ici, c'est que au lieu d'utiliser C4, on va utiliser, je clique dessus, modifier le type de référence, et on va utiliser c 4 Vous pouvez aussi taper directement $C 4 Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on va faire glisser, euh, essayer de recopier comme ça cette formule avec le, le petit carré qu'on tire vers le bas, euh, il va conserver la référence de ligne et la référence de colonne, et on utilisera toujours exactement cette case écart de distance. Voilà, donc là, je valide, et maintenant si je recommence ma petite manip, je touche, remplissage, je tire vers le bas, automatiquement, il m'a décalé, c'est-à-dire qu'ici, il m'a décalé, mon D7 est devenu D8, mais par contre, de l'arc de l'arc 4 est resté de l'arc de l'arc Et pareil pour la case suivante. Et donc là, on voit que j'ai trois valeurs différentes qui sont... 271, 221, ce qui est un peu plus loin, 301 qui est pas mal, on se rapproche de notre 340 mètres par seconde. Une fois que vous aurez fait vos 15 mesures, vous pourrez calculer, on va dire que moi je vais m'arrêter à trois mesures, mais je vais pouvoir calculer une vitesse moyenne. Comment est-ce qu'on calcule une vitesse moyenne Vous savez calculer vos moyennes euh, avec votre calculatrice par exemple, mais dans Excel, c'est beaucoup plus facile, on peut utiliser une fonction qui s'appelle alors soit moyenne, si vous êtes en anglais, soit average, euh, si vous êtes en français, Average si vous êtes en anglais. Donc vous allez utiliser la fonction moyenne. La moyenne, il faut lui indiquer tous les nombres que vous voulez dans votre moyenne. Ben, moi, tous les nombres que je veux, je les ai choisis ici, c'est ces trois-là. Je valide et automatiquement, il m'a calculé la vitesse moyenne de, euh, du son avec les trois mesures que j'ai fait ici. Donc voilà, ça c'est le travail que j'attends de vous euh, pour compléter ce fichier Excel. Donc essayez de le faire tous indépendamment. Je vous rappelle que ceux à qui manquait les mesures du milieu, euh, Philo vous a envoyé ces valeurs. Et pour ceux à qui manquaient les mesures soit du côté du point A ou soit du côté du point B, on pourra utiliser les valeurs que nous a gentiment euh, passées Hélène. Donc vous pouvez réutiliser ça uniquement s'il vous manque vos valeurs. L'idéal bien sûr c'est d'utiliser vos valeurs à vous. Voilà, bon courage, j'attends vos fichiers Excel.